Salut à tous Moi, c'est Novice, et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne secondaire dédiée à l'univers de Pokémon. C'est bien simple, c'est une licence qui m'accompagne depuis mon enfance, et même aujourd'hui, je suis toujours aussi fan. Si vous voulez en discuter, vous êtes les bienvenus. Par contre, il y a un point sur lequel je serai intransigeant, restez courtois. Si jamais je vois une insulte, c'est ban direct. Vous êtes prévenus. Sinon, pour ceux que ça intéresse, Ma chaîne principale, Novice Passeur de sciences est entièrement consacrée aux sciences, aux personnes qui l'ont marqué, à leur histoire, etc. Si vous êtes intéressé, passez donc y faire un tour Dans tous les cas, j'espère que vous passerez un agréable moment devant mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous Ciao